Et en même temps, ça va être juste des conseils par rapport à ce que j'ai perçu des entrepreneurs que j'accompagne et qui, un, moi, m'ont vraiment inspiré et qui emmènent leur entreprise avec eux et de voir en fait ce qui fonctionne là-dessus. Voilà. Encore une fois, ça va pas une, une, une vidéo pour être le plus grand leader au monde. Non, ça, on s'en cogne totalement. Mais l'idée, c'est voilà, d'être de, de plus en plus libre à faire ce qu'on a envie et de se dire « waouh, c'est top, je contribue et ça aide d'autres êtres humains à avancer. » Et en faisant ce chemin, bah, j'emmène, du coup, je lead d'autres êtres humains. Euh, les, les traits de caractère que j'ai remarqués chez les entrepreneurs que j'ai accompagnés, enfin il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'était un entrepreneur de, du bâtiment, parti de, de zéro, qui aujourd'hui euh, construit des grosses villas euh, dans le monde. Et, euh, et je voyais qu'en fait, en, en challengeant, en creusant, à un moment donné, c'était bah, moi j'ai envie de revaloriser l'image du bâtiment. Donc ça, c'est le point 1. Le, problème, le point 1 que j'ai pu remarquer chez les leaders, c'est qu'ils ont tous une mission. Ils sont tous en train de contribuer à une mission. Ils sont tous en train de trans vouloir transmettre un message aux autres. Et... En fait, il y a, y a ce, ce pourquoi qui est vraiment solide, qui fait que quoi qu'il arrive, ils vont être inarrêtables. Et quand on voit ça, et en fait, ça va bien plus que construire des maisons. C'est vraiment revaloriser l'image du bâtiment. Et, et pour tous les gens qui sont partis de zéro, qui se disent OK, je suis juste maçon entre guillemets, bah c'est leur donner bien plus que ça. Et donc, ce premier point est un point essentiel. Pourquoi Parce que si on s'arrête sur les six besoins de l'être humain d'Anthony Robbins, on va voir que chaque être humain a besoin de certitude d'incertitude ou de variété, de connexion avec les autres, de sens à ce qu'on le fait et d'importance et enfin d'évolution et de contribution. Et je pense que dans les deux derniers l'évolution et la contribution si on arrive à je pense vraiment qu'une des clés du bien-être est d'être dans l'évolution personnelle et dans la contribution collective. Et quand on arrive à communiquer sur ces deux derniers besoins, alors on devient Enfin, c'est plus facile pour les gens de vouloir nous suivre parce que ça les inspire, puisque ça apporte à une vision qui les dépasse. Et ensuite, ça va être dans la communication. Dans la communication, moi, quand j'accompagne des entrepreneurs, j'adore revenir à la base, c'est le why, la mission, donc c'est ce qu'on a vu déjà sur point 1, mais communiquer dessus. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde de dualité et ce qui va faire passer un être humain à l'action, c'est dire, ok, le monde, il est comme ça aujourd'hui. Donc, les mauvais côtés, en gros, du monde aujourd'hui Et grâce à notre entreprise, aujourd'hui, le monde va être comme ça demain. Et quand on va arriver à communiquer en mode « Ok, aujourd'hui, on sent que les gens ont des blocages, on sent que, bah, on fonctionne de manière inconsciente. Et si demain, on arrivait à fonctionner en étant plus nous-mêmes, plus dans la joie, plus dans l'enthousiasme, quand on va travailler, bah, ce serait, ce serait vraiment mieux et eh bien quand on arrive à communiquer avec le point a et le point b en permanence et à créer de la, ce qu'on appelle de la polarité du coup et eh bien les gens vont avoir envie en fait d'aller vers cet idéal chaque être humain a un, un idéal et quand on arrive à communiquer dans les idéaux des autres bah forcément ils vont avoir envie de se donner à 200% et parfois on va voir que bah, il y a des grandes entreprises qui ont été, été montées juste parce que les gens sont hyper inspirés à contribuer sur quelque chose qui est unique innovant et qui va apporter du bien-être à d'autres êtres humains et je voulais finir par un, par un exemple qui m'avait aussi inspiré c'était avec un entrepreneur d'une agence qu'on avait accompagné et là du coup on avait tout redéfini en mode ok regarde tout ce que la concurrence fait et qu'est ce que tu aimes pas chez les concurrents qu'est ce qui qu'est ce qui se fait mal chez les concurrents bah, au niveau de la satisfaction. Là, ils... <rire> Il se fiche un peu de la, de la goule des gens etc bref c'était des mots comme ça que je dis je pas la phrase qu'il avait dit à un moment donné ok toi qu'est ce que tu vas apporter ben, on va permettre à tous de pouvoir voyager ensemble etc et du coup il y avait un en mode en mode à la fin c'était une évidence que cette entreprise se devait d'exister pour pouvoir améliorer les choses et là juste en faisant ça et en communiquant aux équipes là dessus boum ça connecte et les gens sont inspirés